Bonjour, je suis Pierre-Yves Roiseau, associé et directeur financier de Mooncard. On pense souvent à la charge mentale liée aux notes de frais pour les salariés, mais on oublie régulièrement que cette charge mentale existe aussi pour les directeurs financiers, les comptables, tous les acteurs de la finance dans l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir comment Mooncard automatise chacune des étapes de votre clôture mensuelle. Prenons l'exemple d'une fin de mois. Sans Mooncard, je dois courir après les justificatifs auprès de tous mes collègues et entre nous, j'ai mieux à faire. Avec Mooncard, les relances ont été faites automatiquement et la TVA a été pré-remplie. En fonction du paiement effectué, Mooncard va vous suggérer les taux ainsi que la part déductible ou non de la TVA. C'est un gain de temps gigantesque et grâce à Mooncard, j'évite la ressaisie et les erreurs liées au rapprochement. Grâce à un processus de validation, le manager et le comptable peuvent chacun à leur tour vérifier, approuver ou refuser chacune des dépenses. Mooncard propose des relevés bancaires au format classique, mais nous allons beaucoup plus loin. Mooncard est la seule carte du marché à vous proposer des écritures comptables compatibles avec votre logiciel sans ressaisie. Mon compte de charge, mon compte 6, mon compte de TVA, 445 et mon compte 512, par exemple, si c'est votre façon de comptabiliser. La solution Mooncard s'adapte aux méthodes comptables de votre entreprise, par exemple en important votre plan comptable. La solution va également vous proposer des formats d'export personnalisables. Que vous utilisiez Sage, CJ, 2BP, SAP ou l'un des 30 logiciels interfacés avec la solution, sans aucune installation, nous générons automatiquement les écritures. Près d'une centaine de cabinets d'expertise comptable utilisent et recommandent notre solution, ce qui fait de nous un des partenaires privilégiés de l'ordre des experts comptables. Mooncard est un logiciel en ligne très facile à mettre en place. La digitalisation des notes de frais est à portée de votre main. Mais surtout, la solution Mooncard vous offre un bien précieux du temps. Simplifiez-vous la vie, choisissez Mooncard.